Nous allons étudier l'anatomie de l'orbite et sa vascularisation. Pour cela, nous allons suivre ce plan suivant. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire la forme, l'orientation et moncération, constitution, et troisièmement, la vascularisation de l'orbite. Et enfin, une conclusion. Introduction. La cavité orbitaire abrite l'œil et ses annexes. Les orbites sont deux cavités à la forme d'une pyramide quadrangulaire. Chaque orbite présente à décrire quatre parois, quatre bords, une base et un sommet, comme le schématise cette forme dans ce vidéo. Chaque orbite située de chaque côté de la racine du nez, entre les os du crâne et ceux de la face. Chaque orbite est constituée par un ensemble d'eau de voisinage qui sont au nombre de sept, à savoir l'os frontal, l'os malaire, l'os maxillaire, l'os sphénoïdal, l'os hythmoïdal, l'os lacrymal, et enfin reste à décrire l'os palatin. Deuxièmement, l'anatomie descriptive. On va décrire la forme. L'orbite est triangulaire à la coupe, à base antérieure et à sommet postérieur. On l'appelle l'apex. La base est circonscrite par le rebord orbitaire en avant. Elle présente à décrire quatre parois. Un parois supérieur, ou toit, de l'orbite. Un parois inférieur au plancher de l'orbite. Un parois interne et un parois externe. Et quatre angles, quatre rebords orbitaires, une base et un sommet. Concernant l'orientation et la mencération. sur ce schéma, on voit bien dans le sens antérieur-postérieur, la profondeur de l'orbite est de 45 mm en moyenne. L'orifice antérieur ou base de l'orbite mesure 40 mm de large pour 35 mm de haut. Concernant la distance séparant les deux orbites ou espace intercanthal est de 27 à 33 mm. Le volume de la cavité orbitaire est estimé en moyenne à 26 jusqu'à 28 cm3. Maintenant, on va décrire les constitutions de l'orbite. Comme on l'a dit précédemment, que l'orbite est formée de quatre parois, quatre angles, 4 rebords, une base et un centre. On va commencer par décrire les parois orbitaires et leur constitution. Les parois orbitaires, elles sont recouvertes en dedans par une couche fibreuse qui s'appelle la périorbite. Premièrement, la paroi supérieure. La paroi supérieure est formée par la portion horizontale de l'os frontal, la petite aile du sphénide. Deuxièmement, la paroi orbitaire externe, est formée par un processus orbitaire de l'os frontal, la grande du sphénoïde et l'os zygomatique ou os malaire. Concernant la paroi interne, à son tour est formée par la lame orbitaire de lithoïde, l'os lacrymal et l'os maxillaire. Et enfin le plancher de l'orbite ou paroi inférieure qui est formé par le processus orbitaire de l'os palatin, la face orbitaire du sus maxillaire et la phase orbitaire de l'os zygomatique. Reste à décrire la base de l'orbite, qui est quadrangulaire, et le sang-mégo-apex orbitaire, qui se trouve en dedans, et enfin les orifices de l'orbite. Tout d'abord, la paroi supérieure est constituée de deux os. L'os frontal en avant. La petite aile des sphénoïdes en arrière. Cette paroi supérieure présente aussi à décrire deux éléments. Au niveau de son angle entérolatéral, on décrit la fossette de la glande lacrymale. Et au niveau de son angle entéromédial, on décrit la fossette trochléaire. Cette paroi supérieure elle a la forme d'un triangle à base antérieure. Concernant la paroi orbitaire latérale, cette paroi est formée de deux éléments disposés d'avant en arrière. En avant, il s'agit de l'os zygomatique ou l'os malaire. En arrière, est constitué de la grande aile du sphénoïde. La paroi externe est la paroi la plus solide de l'orbite. En arrière et un peu en dessous de la suture frontomalaire, on trouve le tubercule du 8 nol qui donne l'insertion au ligament palpébral externe. La paroi médiale ou interne est constituée de trois éléments disposés d'avant, en arrière, par le processus frontal de l'os maxillaire, l'os lacrymal et puis la lame orbitaire de l'os hythmoïdale. Au niveau de cette face, on peut aussi voir le canal ou sillon lacrymal qui est délimité par deux crêtes. Une crête lacrymale antérieure, comme le schématise cette vidéo, et une crête lacrymale postérieure. Ce sillon lacrymale. Mais vers l'orifice supérieur lacrymo Cette paroi médiale est mince et fragile, ce qui explique la possibilité de complications orbitaires en cas de sinésite ethmoïdale. Le plancher orbitaire constitue de trois zones. os l'os zygomatique ou os malaire. l'os maxillaire et puis le processus orbitaire de l'os palatin. Cette phase présente aussi à décrire le sillon infra-orbitaire qui se prolonge par le canal infraorbitaire puis le foramen infraorbitaire. Au niveau de ces éléments passent le nerf et le vaisseau du même nom, c'est-à-dire le nerf et vaisseau infra-orbitaires. Cette paroi est en rapport avec le sinus maxillaire en bas. Après avoir décrit les quatre parois, cette fois-ci on va décrire la base de l'orbite. La base de l'orbite est circonscrite par les robots orbitaires. À savoir, le rebord orbitaire supérieur est constitué par l'os frontal, qu'on est en train de délimiter. Le rebord orbitaire externe est formé par deux os, en haut, par l'apophyse orbitaire externe du frontal et en bas par le bord entero supérieur du malaire. Le rebord orbitaire inférieur est formé en dehors par le malaire, et en dedans par l'apophyse pyramidale du maxillaire supérieur cette base elle a la forme d'un anneau de clé car son bord supérieur va se prolonger par la crête lacrémale postérieure. Son bord inférieur va se prolonger par la crête lacrymale antérieure. Voilà. Troisièmement, le sommet ou apex orbitaire. Il répond à l'extrémité interne de la fissure orbitaire supérieure. En dedans de la fissure orbitaire supérieure, qui est délimitée par ce ligne verte, se trouve l'orifice du canal optique, formé par la face orbitaire rectangulaire du corps du sphénoïde. Deux orifices s'ouvrent dans la cavité crânienne, à savoir un trou hythmoïdal antérieur et un trou hythmoïdal postérieur. Le trou hythmoïdal antérieur et le trou hythmoïdal postérieur. Quatrièmement, les orifices de l'orbite. Ils sont représentés par le canal optique. Le canal optique, c'est un orifice ovalaire creusé dans la base de la petite aile du sphénoïde, qui est schématisé dans ce vidéo. Le trou optique représente l'orifice antérieur du canal optique. Cette canal fait communiquer l'étage antérieur de la base du crâne et de l'orbite qu'on va le démontrer dans ce schéma 3D objectif, qui, objectif de montre le canal optique qui fait communiquer les deux étages l'orbite et l'étage antérieur de la base du crâne qu'on va le démontrer par ces deux flèches donc le trou optique, voilà. Cet trou ou canal optique livre passage au nerf optique et à l'artère ophtalmique. Deuxièmement, la deuxième orifice, c'est la fissure orbitaire supérieure. La fissure orbitaire supérieure Elle a une forme de massue à grosse extrémité inférieure et interne. Elle a une grosse extrémité inférieure et interne. La fissure orbitaire supérieure ou fente sphénoïdale est, est dessinée entre deux éléments anatomiques. Entre la petite aile du sphénoïde et la grande aile du sphénoïde. Donc, il se localise entre ces deux éléments anatomiques, à savoir la grande aile du sphénoïde et la petite aile du sphénoïde. Voilà. Passons à notre orifice. Il s'agit de la fissure orbitaire inférieure. La fissure orbitaire inférieure, elle fait communiquer l'orbite avec la fosse pterygo-palatine. Il reste à décrire les trous hithmoïdo antérieur et postérieur. Des trous hithmoïdo antérieur et postérieur livrent passage aux artères et aux nerfs hithmoïdo, à savoir le nerf antérieur et le nerf postérieur. Concernant la vascularisation de l'orbite, elle est assurée par deux systèmes artériels. Le système carotidien interne par l'artère ophtalmique et l'autre système, c'est le système carotidien externe par l'artère infraorbitaire. Donc il s'agit de l'artère ophtalmique issue du système carotide interne et l'artère infra-orbitaire issue du système carotidien externe. L'artère ophtalmique prend en charge la quasi-totalité de l'apport artériel. Concernant le retour veine, est assuré par les veines ophtalmiques. Commençons tout d'abord par la vascularisation artérielle à savoir l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique est un branche collatérale de l'artère carotide interne, née dans la cavité crânienne. L'artère ophtalmique pénètre dans l'orbite par le canal optique. Elle donne de nombreuses branches, branches collatérales destinées au globe oculaire au et aux annexes. Comme le schématise ce schéma 3T qui démontre les branches collatérales. Destinée de l'artère ophtalmique destinée au globe et ses annexes. L'artère ophtalmique présente à décrire trois segments. Un segment dite intracrânien, un segment intracanalaire et un segment intraorbitaire. Sur cette vue schématique de la cavité orbitaire, on voit bien l'origine de l'artère ophtalmique qui prend naissance à la face entéromédiale de l'artère carotide interne. Son trajet? Elle a un trajet intracrânien un trajet intracanalaire et un trajet intraorbitaire. Concernant ces branches collatérales sont très nombreux, à savoir l'artère centrale de la rétine, les artères du nerf optique, les artères ciliaires postérieures, l'artère lacrymale, l'artère supraorbitaire, les artères hythmoïdales, à savoir antérieures et postérieures, les artères musculaires, les artères palpébrales, et enfin les branches terminales, qui sont l'artère angulaire et les artères frontales. Le jour, au niveau de la vascularisation de l'orbite, le système carotidien externe assure aussi bien la vascularisation de l'orbite à travers l'artère infra-orbitaire, son origine prend naissance de l'artère maxillaire, son trajet est intra-orbitaire et chemine dans le canal, puis la gouttière sous-orbitaire. Sa terminaison est destinée à vasculariser la région de l'orifice supérieur des canaux lacrymonasales. L'autre artère, issue de l'artère méningée euh, moyenne, il s'agit de l'artère méningolacrymale. Elle pénètre dans la cavité orbitaire par la paroi latérale. À propos de la vascularisation veineuse, le retour veineux du contenu orbitaire est assuré par deux veines. À savoir la veine ophtalmique supérieure et la veine ophtalmique inférieure. La veine ophtalmique supérieure est formée de deux racines. Un racine supérieure issue des veines frontales et un racine inférieure issue de la veine angulaire. Et le deuxième système veineux, c'est la veine ophtalmique inférieure, issue des veines musculaires. Les veines ophtalmiques contractent des anastomoses larges avec les veines des fosses nasales, les plexus ptériquidiennes et les veines de la face. En conclusion, la connaissance d'anatomie est essentielle pour l'examen clinique, radiologique et labor chirurgical en cas de fracture orbitaire ou pathologie intraorbitaire, à savoir les tumeurs, les infections, etc. Les fractures orbitaires peuvent intéresser bord orbitaire et ou les parois orbitaires. Les fractures du plancher peuvent s'accompagner d'incarcération du muscle droit inférieur entraînant une diplopie avec limitation du regard vers le haut, mieux analysée par le test de Lancaster.